Cette histoire de, de partager nos, nos visions, je pense que ça, c'est vachement important. On ne s'est pas donné ce temps-là et c'est vraiment dommage qu'on ne l'ait pas fait plus tôt. Parce que ça aurait permis d'éviter une masse de, de, de discours, et de dialogues, etc. Sur, et si nous, on est ça, les amis, et en fait, ça ne peut pas aller avec ce projet. Donc là où il y avait dix mails, on aurait pu en avoir deux et, et c'était plié. On aurait pu réussir à faire pratiquement la même chose en beaucoup moins de temps. Et puis aussi, euh, j'ai bien aimé ce moment de dialogue autour de, de, de la feuille de route de l'un, qui n'est pas forcément la feuille de route commune. Euh, et, et ça, bah oui, ça c'est super important, c'est encore une histoire de vision. Euh, donc, euh, et, et c'est probablement une bonne partie de nos achoppements. Peut-être qu'on devrait, que je devrais, au niveau de ma structure, peut-être euh, sans doute en interne, identifier davantage ses besoins. Ça demande de la réflexion et de, de la prise de hauteur. Ce que j'ai trouvé utile en effet, c'est de reposer les choses, justement pas cette fois autour d'un projet bien défini, mais plutôt sur le pourquoi de notre travail ensemble. Et, et en effet, ça, finalement, c'est peut-être la prochaine étape qu'il faut qu'on aborde un petit peu plus posément. C'est intéressant de, de revenir sur les besoins de chacun, avant en effet de tout de suite rentrer dans le vif d'un sujet ou d'un projet. Ce dont je peux me saisir, c'est pas sur la fin, la question de ne pas chercher une vision partagée. En fait, je pense que cette idée va encore cheminer dans, dans ma tête. Depuis le début, on recherche aussi ce qui peut nous relier et euh, ce qu'on peut faire ensemble plus que... Euh, les problématiques des uns et des autres, même si on les entend. Moi, ce que je retiens euh, d'utile, c'est de, de peut-être d'avoir pu dire ou redire des choses que, que, que j'avais dites ou pas dites dans les séances précédentes, et c est, c est dans ce cadre-là, finalement, ça a été bénéfique. Ce que j'ai apprécié, c'est euh, le temps de parole donné à chacun, et euh, voilà que chacun puisse euh, s'exprimer et qu'on puisse entendre. Euh, les points de vue des uns et des autres c'est vrai que parfois dans nos, dans nos réunions il y a certaines personnes qu'on n'entend pas toujours et où on se dit bah tiens finalement qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il a dans la tête euh... Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est de pouvoir mettre des concepts sur des situations qu'on vit au quotidien ça c'est à la fois rassurant parce qu'on se dit que c'est normal finalement oui. et qu'il y a des solutions en tout cas si on en prend conscience c'est déjà la moitié du problème qui est, qui est résolu et cette journée, je trouve que c'est une thérapie pour notre collectif, parce qu'on euh, bah, est déjà bien composé, on avait déjà fait beaucoup de chemin, on était bien plus apaisé euh, qu'au départ, mais du coup, de replacer les choses dans, dans cet état d'apaisement qu'on est tous, puisqu'on a tous pris du recul, on a les choses, on prend moins les choses. Euh, je trouve que ça nous a fait du bien. Peut-être qu'on était allé trop vite, ça nous permet de bah, nous enrichir et peut-être que ça nous permettra d'aller plus loin. Et mieux et dans le respect de chacun et des besoins de chacun. Ouais. J'allais employer un peu les mêmes termes euh, que Pris sur euh, la thérapie collective, je pense qu'on euh, <rire> en a besoin. <rire> il va falloir qu'on continue ce travail-là. Vraiment bientôt, là, il faut qu'on ne se remette pas un peu dans nos travers de dire bon le prochain projet. Euh, je pense qu'il faut prendre le temps de se reposer les bonnes questions. Ce qui fait notre, euh, notre raison d'être ensemble, en fait. Et puis, euh, bah oui, votre venue est... De façon un peu fortuite, sans trop savoir où on allait. Euh, voilà oui, c est c est bon, un peu bon, bon, est Allez, On est en plein <rire> mois d'octobre, on réunit une journée, c'est quand même pas facile à c'est clair. C'est ce que j'ai dit à <rire> <rire> <rire> Et euh, ben bah, voilà, sans, sans aucune déception, au contraire. Finalement, c'était... Euh, beaucoup plus que ce que j'en attendais. Je m'attendais à quelque chose où nous, on soit plus... Euh, euh, pas autant plus acteurs diteurs, voilà, diteurs, plus ouais. éditeurs oui. voilà. je pense que finalement ce sera très salutaire pour, pour la suite de notre coopération oui.